Salut, je suis Donatien Gérard, camerounais, investisseur numérique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet que j'ai connu, ça fait un an aujourd'hui, DJU, qui est un projet futuriste magnifique. Avez-vous déjà entendu parler d'intelligence artificielle Vous pensez que le futur, ce sont des robots qui marchent et des voitures volantes Ce futur-là, c'est juste l'imagination de quelques scénaristes de science-fiction hollywoodiens. Le vrai futur, lui, est déjà arrivé. Le secteur de l'intelligence artificielle se développe à vitesse grand V. Le processus de numérisation de la vie est déjà bien avancé. L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée. J'ai investi dans le projet d'IJU parce qu'en fait, suite au contexte sanitaire actuel, j'ai compris que le numérique était la voie vers laquelle se tourner. La principale matière première de notre époque, ce n'est pas le pétrole, mais la big data. Aujourd'hui, nous assistons à un progrès d'un genre nouveau. La vie change. Le monde change. Arriverez-vous à changer avec eux DJU est un écosystème de développement et de financement des projets dans le secteur de l'intelligence artificielle. Le réseau de neurones DJU peut déjà parler russe et anglais, voir des objectifs, différencier des personnes en fonction de leur sexe, estimer l'âge d'une personne et comprendre les émotions. Le projet DJU, grâce à sa plateforme pédagogique digiU.éducation, me permet d'avoir des compétences nécessaires pour comprendre les tendances actuelles dans le domaine de l'intelligence artificielle. Quant à notre plateforme pédagogique dju.education elle apporte les compétences nécessaires pour comprendre les nouvelles tendances. L'intelligence artificielle DJU se développe dans l'intérêt de chacun et pour le bien de l'humanité. Le développement, sert à améliorer la qualité de vie, l'éducation et aide à être soi et à se réaliser pleinement. La mission principale de DJU est de rendre le processus d'intégration dans ce nouveau monde agréable et accessible à tous. Nous formons les gens au principe de l'intelligence artificielle, leur enseignant les nouveaux métiers et compétences et les aidant à s'adapter à ce nouveau monde numérique. En investissant dans DigiU aujourd'hui, en plus d'avoir ses connaissances dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'entreprise vous reverse des dividendes à chaque fois qu'elle fera des bénéfices. A la base, euh, les dividendes étaient prévus pour être versés dès 2023. Mais grâce à son nouveau produit DigiU Wealth, l'entreprise a prévu verser ses premiers dividendes en décembre 2020. Rester dans le déni est inutile. Avoir peur du changement est illogique. Fait partie du changement, c'est évoluer. Rejoignez DJU. Si vous n'êtes pas indifférent au futur, si vous voulez changer le monde positivement et faire partie de l'histoire, bienvenue dans le projet.